Pour vous donner 7... Sept... Non ça c'est 8 maillard. <rire> Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous montrer 7 sept astuces qui vont vous changer la vie C'est 7 astuces que je vais vous montrer aujourd'hui sont super simples à faire, hyper rapides mais franchement elles sont très très très utiles je vais pas vous faire patienter plus longtemps, c'est parti Alors l'astuce numéro 1 consiste à enlever le, les pâtés qu'il y a sur votre mascara pour ça vous allez venir mettre la brosse de votre mascara sous l'eau bien chaude de manière à enlever bah, tout le mascara qu'il y a dessus pour qu'il n'y ait plus de pâté, que vous repartiez sur une base propre. Donc une fois que vous avez euh, bien enlevé tout le mascara, que vous l'avez laissé euh, rincer pendant environ une à deux minutes, vous venez vérifier qu'il n'y a plus du tout de mascara sur votre brosse, et ensuite vous allez venir l'essuyer avec une serviette pour les mains, tout simplement comme il n'y a plus de mascara dessus, ça ne craint plus rien. Et une fois que c'est fait, et bien vous venez tout simplement le remettre dans le flacon, et c'est comme neuf la deuxième astuce consiste à enlever les miettes ou les saletés qui se cachent dans votre clavier grâce à la partie collante d'un post-it que vous allez passer comme ceci sur votre clavier ou à un morceau de scotch que vous allez arracher de votre clavier. Je suis sûre que je ne suis pas la seule qui a déjà eu euh, un collier avec un nœud qu'on n'arrive pas à défaire et qu'on ne peut plus porter du coup euh, mais j'ai l'astuce, pour ça il vous faut une paille et votre collier donc vous allez en fait venir euh, le faire passer dans la paille de manière à ce qu'il n'y euh, ait plus de nœuds parce qu'il bah, y a cette partie rigide qui va empêcher euh, qu'il y ait des nœuds qui se forment. Donc tout simplement comme, comme sur l'image vous allez passer le collier dedans. N'oubliez pas de redresser la paille de temps en temps parce que sinon le collier va, ne va pas pouvoir passer. Mais c'est tout bête. Une fois que c'est fait bah, vous n'avez plus qu'à refermer votre collier et c'est tout bon. Vous n'aurez plus de nœuds sur vos colliers. Je suis sûre que je suis pas la seule à ne jamais arriver à décoller du scotch ou à trouver le bout sur le, sur le petit rouleau de scotch. Pour ça, j'ai l'astuce, vous prenez un trombone que vous collez sur l'extrémité du scotch et euh, vous venez refermer tout simplement. Ça marche très très bien, vous pouvez l'ouvrir, le fermer euh, sans jamais perdre le bout. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi, lorsque vous regardez des vidéos sur internet, vous ne trouvez jamais où euh, et comment faire tenir votre téléphone. J'essaie toutes les astuces possibles, ça tient jamais. Et j'abandonne bien souvent. Maintenant, j'ai l'astuce magique. Vous prenez une paire de lunettes de soleil, vous coincez votre téléphone dedans et hop, il tient tout seul. C'est magique. Cette astuce, je l'ai découverte en faisant mes recherches pour cette vidéo et en fait, je me suis rendu compte qu'elle est vraiment hyper bien. Alors, bien souvent, euh, l'erreur qu'on fait, c'est de rayer quand on ne veut pas euh, qu'on puisse lire euh, ce qu'on a écrit. Mais en fait, il y a une astuce qui marche beaucoup mieux que de rayer par-dessus où l'on peut voir à travers. Euh, la technique, en fait, c'est tout bête. Il suffit d'écrire des lettres par-dessus notre écriture. De cette manière, en fait, le lecteur, bah, il sera mélangé parmi toutes les lettres et euh, c'est pratiquement bah, illisible. Je suis Sûr que je suis pas la seule à avoir des bagues qui colorent les doigts, genre vous savez, le petit truc bleu là, et eh bah ben, j'ai la solution. Il vous faut un vernis transparent que vous allez venir euh, appliquer en fait à l'intérieur de la bague. Donc, Vous allez venir vernir tout simplement à l'intérieur, comme ça en fait ça fera une couche supplémentaire et ça évitera que bah, votre doigt devienne bleu. Vous pouvez faire pareil pour les boucles d'oreilles, ça marche très très bien et ça évite que vos oreilles s'infectent. cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura été utile, si vous voulez revoir des vidéos dans ce style, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me le dire dans les commentaires sur ce moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à dans une prochaine vidéo, bisous